Bonjour On se retrouve sur un jeu, je sais que vous allez le kiffer, donc on se retrouve sur Dying Light... Voilà. Dying Light Bad Blood. Donc en gros, c'est une sorte de... Putain, mon accent anglais. <rire> Blood. Donc euh, en gros c'est une sorte de battle royale, mais c'est pas vraiment un battle royale parce qu'il y a un objectif plus des zombies. Pour ceux qui connaissent Dainlane, c'est un super jeu de zombies. Hein. Donc voilà, là c'est un battle royale où on est seulement 12 players. Il y a quasiment que des armes au corps à corps. Une super mécanique de jeu. Et en plus de ça, il faut récupérer des échantillons sur des nids de zombies. Et avec les échantillons, on peut monter en niveau. Et une fois au niveau 5, on peut appeler un hélicoptère pour s'échapper. En combat, il y a plusieurs mécaniques. Déjà, on peut faire les attaques normales. On peut faire les attaques chargées. Donc on reste appuyé et ça charge. On peut... Esquiver en arrière, esquiver à droite, esquiver à gauche. On peut aussi parer et on peut donner un coup de pied. Donc, j'ai pas pu vous montrer le coup de pied, mais en gros, le coup de pied, quelqu'un qui part et qui se prend un coup de pied, ça lui baisse sa garde en gros. Il va pas pouvoir parer une deuxième fois derrière. Bon, on commence directement. Donc, vous voyez, on choisit pas d'où on spawn. Hein. Euh, pour l'instant, il n'y a pas de squad sur le jeu. Euh, ce que vous voyez sur la petite map en haut, les sortes d'ADN, c'est en gros euh, des nids de zombies. Ah, ah c'est un zombie qui a la gastroentérite. On va l'appeler Zombie Gastro, ça sera beaucoup plus facile. Dans les coffres, des fois, il y a des trucs. Allez, une claire molette et une petite hache. Euh, là, je crois qu'il y a un nid. Je vais essayer de me le faire. Regardez, je vais vous montrer comment ça se passe, du coup, les nids. Donc, vous voyez, là, il y a un truc et il faut récolter la ressource. Hop, sur le nid, on va pouvoir en gros mettre une seringue et prélever. Donc, là, je vais détruire les zombies. Oups, je suis tombé. Il y en a encore quelques-uns, mais bon. Ah merde, je suis dans le feu. Quel con. Ok, je suis tombé dans le feu comme un con. On va détruire les petits zombies qu'il y a là. Donc vous voyez là c'est un nid assez simple du coup ça va vite. Et je vais regagner ma vie parce que normalement le premier nid ça me fait monter directement d'un niveau. Et quand on gagne un niveau on gagne en vie, on gagne en vitesse et on gagne en plusieurs choses. En puissance et tout. Donc là on a une petite pharmacie et un adversaire. Essaye de le fight en hein, remarque. Puisqu'il vient de loot une pharmacie ça peut être intéressant pour nous. J'ai la, la hauteur sur lui du coup il est un peu con d'essayer de me taper. Ok je l'ai tapé une fois. J'essaye de jouer assez safe quand même pour, euh, pour vous montrer un petit peu. Bon, lui, et euh, je pense qu'il débute un petit peu sur le jeu. Ok, je lui ai mis assez cher. Ok, un mort. Bon, il m'a pas posé beaucoup de problèmes hein, je vais vous dire la vérité. C'était pas excellent ce qu'il m'a fait. Là-bas, il y a un largage. Les largages, faut savoir qu'il y a des armes à feu dedans. C'est les seules armes à feu qu'on trouve dans le jeu. Et que pour récupérer les armes à feu, il bah, faut tuer trois bots et les bottes sont armées, bien sûr. Ils sont pas si cons que ça. Donc là, vous voyez, il y a quelqu'un qui est en train de faire un nid avec un gros monstre dedans. On va essayer de prendre un revers le mec. C'est pas du tout gentil, mais bon. J'ai aucune morale. Il y avait un mec, hein. Là, ça commence à me faire stresser, par contre. C'est moi qui crache ou pas Non. Ah Il m'a gelé. Il a une arme qui est améliorée. Oh, y'a un autre joueur. Vaut mieux pas rester là. Allez, mon petit gars. Non, suis mort trop bêtement. Oh je suis mort trop bêtement parce que là j'aurais vraiment pu le battre si je mettais heal. C'était une première game pour vous montrer un petit peu le jeu et il y a eu pas mal d'explications du coup vous avez pu voir un peu à quoi ça ressemblait. Donc, comme je vous l'ai bien dit dans ce jeu pour gagner il faut aucune morale du coup on va être des gros connards hein, vraiment. <rire> si des gens nous croisent sachez que je serai méchant et que j'aurai aucune pitié si vous êtes en train de faire un nid ou quoi que ce soit pour vous mettre un coup de machette dans le cou. On va, on va se prendre la machette, on va lui mettre l'amélioration électrique. Je vous propose de, vous, de se faire un petit mini directement. Ah, il y a déjà un joueur dessus. C'est quoi On va aller le chercher une fois qu'il est bien le <tousse> haut. On appelle les connards, mais, mais bon, j'adore ça. Toi, Nick, toi Hop, on va prendre ces trucs. On va se faire augmenter du niveau 2 comme ça. Hop, on a ce qu'on voulait. On est niveau 2. Voilà, donc on s'est fait le nid à moitié parce que c'est lui qui l'a fait. C'est vraiment horrible ce que j'ai fait. Je suis vraiment con, bordel. J'ai pas fait exprès de faire ça. C'est pas grave. Non, non, le gros balourd là je l'aime pas, on va pas le faire. On va peut-être essayer, ce serait bien de trouver un autre joueur en fait. Ok, lui il prend cher rapidement, ça c'est cool. Comme ça je vais pouvoir, hop, mettre une petite mine pour les zombies. Tu veux quoi toi Hop, oh bah tu brûles hein mon ami, tu brûles hein, c'est dommage ça. Bon, les zombies du coup il y en a plus beaucoup avec les. On va se faire ce, ce truc, le médium, là, il a l'air pas trop mal, je vais essayer de les battre tous. Hop, on l'a tué. Voilà, donc ça c'est fait. Extract. Voilà. Sachant qu'il y a aussi des zombies qui donnent de l'armure, ça c'est intéressant à savoir. Voilà, donc on s'est fait deux petits nids. On va... Ah bah, il y a de l'armure là, à 9 mètres. D'accord, elle est tombée. Attends, il y a un mec qui fuit, il y a un mec qui est déjà niveau 5 Y'a un mec qui a déjà niveau 5 et qui a appelé l'hélicoptère du coup on va aller le chercher. Il y a aussi des tyroliennes dans le jeu, ça c'est intéressant à savoir. Bon là ça va pas trop me servir parce que j'en trouve pas, j'en ai que trouvé une depuis le début. Ah bah là il y a une tyrolienne. Hop voilà on prend la tyrolienne. On va pouvoir aller très vite sur le point. On va essayer de le stopper le mec. Ah, il y a personne qui a le stoppe Est-ce que je vais y être à temps Oui Aïe ah oh mais non merde Il fallait, Il fallait que je reste sur le point. Oh, oh non <rire> Et bah deux victoires débiles, deux défaites débile Alors. Qu'est-ce que je pense de ce jeu Déjà, comme vous avez pu le remarquer, les parties sont très intenses, entre les zombies et le fait que l'on doit farmer leur nid pour augmenter de niveau, plus la recherche de loot pour pouvoir combattre les joueurs, on n'a pas le temps de s'ennuyer. De plus, le jeu est beau, et un style graphique bien à lui qui correspond parfaitement à l'univers. Et ça, je kiffe vraiment. Et les combats au corps à corps, je suis un grand fan, et je suis bien content que les armes à feu soient quasiment inexistantes dans ce jeu. Ça change Et ça, je valide à 100%. De plus, le système des esquive, de parade, de coups de pied et d'amélioration des armes, vous feront vivre des combats uniques et toujours différents les uns des autres. Ainsi que des courses-poursuites folles à travers cette dense map et grâce aux déplacements de style parcours qui sont très bien réalisés et très fluides. Bon, je pense que vous les attendez, il y a aussi des points négatifs dans ce jeu. J'ai pas joué plus d'une dizaine d'heures, je dois l'avouer mais je vais donner mon ressenti et ce que j'attends de ce jeu. Déjà, la map est bien mais trop monotone. Il y a toujours des bâtiments, des bâtiments et des bâtiments. Il manquerait des forêts, des lieux plus insolites, des grands hangars, des fermes par exemple. Le système de tyrolienne est super, mais pas assez présent. Pourtant, il pourrait ajouter beaucoup de fun dans certains combats et dans certaines courses-poursuites. Je pense aussi que les armes au corps à corps ne sont pas super équilibrées ainsi que les améliorations. Donc une personne qui aura trouvé mieux que vous dès le début aura un très gros avantage sur vous en combat. Bon, j'attends aussi quelques petites choses sur ce jeu. Par exemple, les squads sur le jeu. Je sais pas si c'est déjà prévu, mais ça se le top et aussi un système de mumble de chat vocal in game pour pouvoir faire des alliances ou des deals entre joueurs pour rendre les parties encore plus imprévisibles. voilà hormis ça je me suis super bien amusé sur le jeu j'ai déjà fait des top 1 et comme par hasard en vidéo j'ai pas réussi donc forcément il y aura une vidéo pour que je me rattrape